Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la thématique est simple, c'est la filoterie. Qu'entend-on par filouterie Quels sont les types de filouterie Et quelle est l'ascension prévue par les législateurs La filouterie, c'est le fait de consommer un aliment sur place et de ne pas payer le prix afférent. Pour faire simple, vous décidez de consommer quelque chose, un repas, etc., et vous décidez de ne pas payer le prix, ou alors vous refusez d'en payer le prix. Il existe trois sortes de filouterie La filoterie de boissons et d'aliments, la filoterie d'hôtels, et enfin la filoterie de transport. Quand on par filoterie de boissons ou d'aliments C'est le fait d'aller dans un restaurant, dans un snack, consommer de la boisson et de la nourriture, et à la fin, vous êtes incapable soit de payer la facture entière, ou de ne même pas la payer. La filouterie de transport consiste en quoi Vous prenez une voiture de location sur place, un taxi-course, une moto, etc. Vous passez toute la journée à faire les courses avec l'individu, et lorsque vous rentrez le soir à 19h, vous lui avez promis 40 000 francs pour la journée. Vous passez par un couloir dans un immeuble, et vous sortez par l'autorue de, de, de, de derrière. Et enfin, la filouterie de chambre d'hôtel. Vous venez dans un hôtel, avec une grosse valise, pour le premier jour, vous déposez, vous faites un déposit d'une certaine somme d'argent, sachant bien que vous allez faire une ou deux semaines, mais que vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir régler votre facture. Lorsque vous avez déjà excédé le prix que vous avez déposé dans le déposit, rapidement, vous disparaissez de l'hôtel. Mais vous y revenez de temps en temps, votre chambre est fermée. En réalité, vous êtes parti depuis avec une facture impayée et votre valise reste dans la chambre. Ce n'est pas une chose juste. Nul n'est censé ignorer la loi. Chers messieurs et dames, à la prochaine audition.